Bonjour, je suis Marie-Christine Vergéa, députée européenne du Front de Gauche depuis 2009. Je suis une candidate citoyenne qui n'appartient à aucun parti politique, militante des droits de l'homme depuis 30 ans. Je travaille dans les commissions culture, éducation et liberté civile et droits fondamentaux au Parlement européen. Et donc c'est assez naturellement que j'ai signé la charte sur les droits numériques parce que les combats pour la liberté d'expression, pour la lutte contre la criminalisation de l'espace numérique, pour la protection des données, sont pour moi des combats de toujours, des combats naturels, je dirais. Et euh, je suis bien évidemment prête, moi qui suis de nouveau candidate dans la circonscription du Sud-Est est de la France qui regroupe les régions PACAR, Rhône-Alpes et Corse, à poursuivre ces combats si les électeurs m'en donnent l'occasion.